bébé, bébé, bébé, Ça a bien commencé parce qu'on avait quatre coureurs dans les premières cassures. Malheureusement, on a, on a perdu sur provaison bon à Kranz, notre jeune coureur sud-africain. Et euh, donc, bah, la, la bagarre déjà a été déclenchée devant et c'est très difficile de, de rentrer. Donc, on a perdu euh, un bon élément. Mais, les trois autres. Euh, fait, ce qu'ils ont, qu ont trouvé. Euh, malheureusement dans le camp on aurait préféré que ce soit le meilleur placé au général Christian ce Mais c'est l'autre gentil à euh, Bigini qui était devant. Mm -hmm. euh, bon, finalement ça n'a pas fait une super euh, opération. Mais l'important, ce que je retiens, c'est que les, les garçons euh, étaient motivés, ils étaient devant et au moment où il fallait. Et, et si on veut dire, il y a des étapes qui, qui, qui ont plus peur. peut à moi personnellement, non. Peut-être peur <rire> parce qu'ils sont, ils sont <rire> jeunes quand même. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais bon, c'est à travers des étapes comme ça et des, des tours comme ça qu'on euh, qu qu devient grand. Oui, absolument. Et puis il faut, faut passer par là pour euh, être grand comme des Alors donc, euh, vous êtes au Calais, peut-être Non, pas du tout, c'est à l'opposé, c'est à côté de Marseille. Ah oui, d'accord. Alors donc, est-ce que vous avez une bonne fois Non, non, l'équipe est déjà venue trois ou quatre fois auparavant. Moi-même, j'ai couru autour de Martinique quand j'étais coréen. Et juste pour petite mémoire, c'est lui que ça, était dans notre équipe. Euh, et notamment il tient un double appartenance, c'est l'année quand il a gagné. Donc uh, nous, uh, Martinique, c'est quelque chose pour nous. Euh, ça nous tient vraiment au cœur. Uh -huh. Eh bien, c'est à merci d'avoir évolué un uh, uh, euh, au Alors donc, on uh, vous fait toutes de bonnes choses pour. Merci, merci à vous et bonne condition pour vous aussi. Merci.